Bienvenue sur Vision it e tech la chaîne de l'accessibilité. Aujourd'hui, on va vous montrer comment scanner en toute accessibilité avec le ScanSpot. C'est parti Bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler du ScanSpot. Donc cet appareil qui va vous permettre de vous déplacer et d'avoir un support technique pour votre smartphone pour numériser toujours dans de bonnes conditions. Donc surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la liker, abonnez-vous pour continuer à nous suivre et on est tout de suite parti sur la numérisation grâce à notre ScanSpot. Alors qu'est-ce que le ScanSpot Le ScanSpot est un support... Pour tout smartphone iPhone et pour tout smartphone Android. Ce support est dépliable exactement comme une canne blanche. Attention par contre au dépliage pour le déplier correctement. Vous allez vous apercevoir qu'il y a différentes tailles au niveau du bas du support. Il y a donc deux tiges. Une qui sera plus petite que la seconde. Pour mettre correctement le haut de votre scan spot, il faut absolument que le haut parallèle à la plus petite tige du bas je vous le montre sous différentes formes la première la deuxième la troisième et la quatrième passons donc à un exemple concret avec l'application seeing ai les amis alors faites très attention Lorsque vous allez faire l'acquisition du ScanSpot, sur le dessus, vous allez trouver des petits ronds qui feront office de scratch. Vous les décollez, vous les collez derrière votre smartphone. Les ronds, bien les mettre au centre sur la coque de votre smartphone. Pour une meilleure tenue, vous avez deux ronds, ce qui vous permettra de stabiliser correctement votre smartphone. Autre solution, vous pouvez aussi les laisser directement sur la tête de votre ScanSpot. Une fois que votre smartphone est installé sur votre ScanSpot, vous devez le mettre au centre pour une bonne visualisation du document. Votre page que vous allez intégrer dans les pieds du ScanSpot rentre parfaitement en vous êtes prêt à numériser votre premier document. In AI. On va donc lancer l'application Seeing AI et voir si le scan spot va numériser notre document correctement. L'échappée gourmande, l'artiste Hervé Perdriel. des luminaires en bas 2, de... fait rajouter à l'ensemble une touche vintage, composant une ambiance cosy. Ce que semble apprécier les connaisseurs. Nous aimons dans le cadre que cela dans l'assiette, affirme Serge, 75 ans, fidèle du bouchat, oreille. Son épouse Josette, 74 ans, tient à souligner que la cuisine est fine et bonne. Je prends toujours du poisson. Le poisson, il faut dire qu'en cette hercorésienne. Session est talent. À l'image de ces délicieuses sardines grillées déposées sur une focaxia, un pain de forme. Ici, nous étions en mode libre. On va donc se positionner en mode numérisation de documents et voir comment le scan spot se comporte. Electron, texte court, ajustable. Document, ne bougez plus. En cours. Annulé. Bouton. Comme vous êtes aperçu, ça a été instantané, la feuille avec le scan spot est automatiquement numérisée correctement. Reconnaissance du texte. Précédent, bouton. C'est terminé, grâce à votre scan spot, vous êtes entièrement autonome pour lire vos courriers, pour lire vos livres sans aucun problème. Passons à la lecture. On peut s'apercevoir que le document a été correctement numérisé et on peut passer à la lecture. Lecture, bouton, interrompt, body, font family, arial, font size, 12 pt, L'échappée gourmand de l'artiste Hervé Perdriel. Des luminaires en de recettes et verts ajoutent à l'ensemble une touche vintage composant une ambiance cosy. Ce que semble mignon de veau de l'érotis, on... 75 ans, fidèle du bouche à pommes de terre grenaille confit d'oreille. C'est bonne. Ingrédients pour 6 personnes, je prends toujours du poisson. Un filet mignon de veau de 1,2 kg. Lecture. Voilà donc, bien pensez à mettre la tête de votre scan spot parallèle au pied de votre support. Et vous allez être en permanence prêt à lire n'importe quel courrier, n'importe quel livre, en toute autonomie. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne et à bientôt.